Bonsoir Christine pour Vosmos Radio. Les ogres de barbac existent donc depuis 19 ans, deux filles, deux garçons, Fred, Sam, Alice et Mathilde, donc on fait Sam. Sam. Sam. Voilà. Euh, une jolie fratrie pour un groupe du tonnerre, petite présentation. J'avais noté les filles d'abord, du coup elles sont pas là. Donc bah, Sam. Voilà, euh, on s'est tous, on on tous perdus pour arriver, mais on est là, c'est <rire> bon. On est, tout le monde est là, donc je suis le premier. Et euh, voilà, bah, alors les ogres, en effet, comme euh, vous le disiez, ça fait 19 ans. Et voilà, c'est de la chanson euh, française mais avec plein d'influences. Donc il euh, y a des influences rock, des influences musique du monde. Voilà, c'est assez énergique sur scène et euh, qu'est-ce que je pourrais dire On est quatre frères et sœurs, voilà. Donc c'est euh, voilà, euh, on est jeunes. Voilà, et plein d'avenir encore. Donc vous l'avez dit c'est une histoire de famille, qui a été l instigateur, l instigateur, pardon, du groupe Alors il euh, bah, vraiment les quatre frères et sœurs ça a été complètement naturel de faire un groupe. Euh, on, on faisait tous de la musique depuis tout petit et puis euh, voilà on a commencé à jouer ensemble euh, tout naturellement. Et puis un jour on, nous a on jouait ensemble et un jour on, on nous a proposé un concert dans un bistrot en banlieue parisienne. Donc, euh, on a dit oh bah, allez euh, on essaye. Ça s'est tellement bien passé qu'on est revenu la semaine d'après, et ainsi de suite, et voilà, c'est parti comme ça. Okay. Euh, qui a choisi le nom, et pourquoi, euh, pourquoi ce nom Est-ce qu'il a une signification particulière Alors pas vraiment, c'est justement à l'occasion de ces premiers concerts, donc on était très jeunes, hein, puisque j'avais 17-18 ans, et les sœurs avaient 14-15 ans. Donc vraiment, on était très jeunes quand on a créé le groupe, et il fallait bien trouver un nom. Et euh, on jouait beaucoup dans la rue, bien sûr, au début, donc euh, on croisait souvent l'orgue de Barbarie. Voilà, on a changé les mots et puis ça nous a bien plu de s'appeler les ogres parce qu'on était tellement jeunes et tellement euh, voilà, que les gens ne comprenaient pas du tout pourquoi on s'appelait les ogres alors qu'on était des petits poussés voilà, ça nous a bien fait rire. C'est juste parce que vous en vouliez en fait. Voilà, c'est ça. On... Vous avez créé votre propre label, donc vous êtes complètement indépendant aujourd'hui. Comment ça se passe Alors voilà, on a créé notre label parce que c'est vrai que justement une fois de plus en, en tant que frère et sœur on a vraiment une manière de fonctionner assez spéciale. Euh, on se comprend très bien entre nous, mais voilà, c'était pas forcément évident de travailler avec des gens à Paris, machin machin, avec des, des projets, voilà, de, de, enfin, de, voilà, des grands projets. Nous, on voulait faire ça à notre rythme, euh, tranquillement, euh, faire ça en, un petit peu en artisan de la musique, euh, faire un disque, euh, voilà, au début on ne savait même pas qu'il fallait faire des disques, on a fait un peu ça, tout ça au hasard. Mais on voulait surtout pas aller trop vite, vraiment prendre notre temps, donc la solution, ça a été vraiment l'indépendance. Voilà, on fait ce qu'on veut, quand on veut, donc c'est vraiment la solution idéale pour nous. Et on, heureusement on, a, on, a, on est entouré par une très bonne équipe, sinon ça ne serait pas possible. Donc une très bonne équipe qui nous suit depuis les débuts et qui, voilà, qui font vraiment partie de la famille des œuvres maintenant. Et voilà, ils sont au bureau toute la journée pour s'occuper du groupe et voilà, il y a beaucoup de travail. Mais ce travail voilà, nourrit l'indépendance. Hum, on est justement loin de vos débuts maintenant dans la rue. Euh, être partenaire de ce festival, est-ce que ça a eu, du coup une résonance un peu particulière pour vous peut-être Bien sûr, alors quand on nous a proposé de venir à ce festival, on a tout de suite dit oui, vraiment, parce que parfois il peut y avoir des discussions entre nous, oui, non, machin, là, ça a été unanime pour venir, en plus on avait rencontré donc, tout le, le monsieur du festival, on l'a rencontré plusieurs fois déjà, on savait qui c'était, et puis bien sûr on, est, voilà, on, est, on se retrouve complètement dans les valeurs de ce festival. Euh, comment ça s'est passé justement la rencontre euh, entre les agréés de Warbach et, euh, et la Fondation Belle Pierre bah Alors voilà, pour l'instant il n'y a pas eu vraiment de rencontre, enfin hein, euh, en tout cas complètement informelle, puisqu'on a rencontré des, des gens de, de la Fondation, euh, plutôt après des concerts à nous, dans les bistrots en train de, voilà, en train de, de refaire le monde pour l'instant ça a été comme ça, complètement informel, et là je, je dirais que ce soir c'est vraiment la vraie rencontre, donc okay. pour nous c'est l'occasion de rencontrer vraiment les, les gens okay. euh, Alice, euh, j'ai pu en sortant sur internet, mmh. qu'elle était aussi membre de l'association Clunes sans frontières. Oui, oui. Est-ce que d'autres membres de la famille s'investissent dans d'autres choses comme ça, sociales ou euh, tournées vers les autres en tout cas Alors euh, oui, quand on a le temps, c'est-à-dire pas souvent. Alors en fait ce qu'on a fait, pour, voilà, pour simplifier et pour nous montrer aussi notre engagement, c'est que sur les disques Pitocha, c'est des disques qu'on fait pour les enfants, euh, on, a, on a sorti trois disques pour enfants, alors il y a un euro de, de, sur les ventes, un euro qui est reversé à une association qui s'appelle Pitocha pour un manque de son. Et cette association qu'on a créée a vraiment pour but d'aider de, des projets culturels, alors ça peut être un projet comme ce soir par exemple pour un festival, ça peut être un projet pour aider les enfants à acheter des instruments de musique, ou... voilà et on a aidé comme ça pour l'instant une vingtaine de projets euh, financièrement. Et donc, que ce soit en France ou partout dans le monde, il y en a beaucoup euh, au Sénégal, par exemple, de projets. Il y en a eu en Arménie, il y en a eu beaucoup en France. Voilà, donc c'est un peu notre engagement. Euh, on ne peut pas, nous, être sur le terrain, mais on aide les gens à, à, qui peuvent y être à y être, justement. D'accord, beau projet. Est-ce que euh, vous avez prévu dans votre emploi un moment pour aller peut-être à la rencontre des acteurs en situation de précarité sur ce festival Oui, alors, euh, donc euh, justement, mes sœurs, ils sont, ils sont allés et c'est pour ça qu'elles ne sont pas encore rentrées. Donc, elles ont dû faire des bonnes rencontres, j'imagine. Et moi, je vais y aller euh, juste après, là. Voilà. Euh, vous êtes des gens plutôt hors normes, de par votre présence, de par votre prestation. Euh, jusque dans le choix de vos instruments, on compte une scie musicale, une épinette des Vosges, un sous-bassophone, un bugle, un ou une hérue, je ne sais même pas ce que c'est. Oui. Est-ce que vous pensez que votre succès vient aussi du fait que justement vous n'êtes pas monsieur et madame tout le monde Alors en tout cas au niveau de, du choix des instruments, c'est vrai que c'est une passion un peu pour nous les, les instruments de musique, une passion qui vient de nos parents, qui oui. collectionnent déjà oui. beaucoup d'instruments. Et puis nous, dès qu'on voyage, dès qu'on se balade, on ne peut pas s'empêcher d'acheter des instruments euh, dans les brocantes, un peu partout là où les pieds, les pieds sont tous en et puis surtout d'en jouer. Et voilà, dès qu'on s'est un petit peu en jouer, on les met sur scène. Alors c'est vrai que ça donne une particularité au groupe, c'est-à-dire que ça reste de la chanson, euh, voilà, euh, quand même des concerts assez festifs, mais justement les gens qui ne connaissent pas peuvent découvrir plein d'instruments, parce qu'on change d'ambiance, avec des cuivres on fait une fanfare, avec des cordes on fait un, un, un, un moment plus intime, plus orchestre. Et voilà, ça change l'ambiance. Donc, même ceux qui ne connaissent pas, ils voilà, peuvent en tout cas ne pas s'ennuyer juste, juste en, en écoutant les divers instruments. déjà ça. Oui <rire> C'est sûr. Euh, Dites-moi, justement, donc on, on a dit euh, un label qui vous est propre, une famille en tant que groupe, une association. Euh, Est-ce que vous avez encore d'autres projets comme ça ou... Alors, des projets, on en a plein. C'est pour ça aussi qu'on continue d'exister, que ça fait 19 ans et qu'on n'en a pas encore marre et que ça va encore durer quelques années. Euh, bah, enfin, alors Des projets musicaux, bien sûr, on en a beaucoup, hein, puisqu'on va fêter nos 20 ans l'année prochaine, donc là on est, on est reparti sur, euh, non, on est en train de faire un nouveau disque, on va faire euh, des inédits pour les 20 ans, on va faire une tournée avec une fanfare du Bénin, voilà une fanfare qu'on a rencontrée qui vient du Bénin, ils sont 8, ils vont venir avec nous toute l'année prochaine, donc voilà, des projets, en effet, il y en a encore beaucoup. Et comment ça se passe justement pour organiser ce genre de choses Comment vous pouvez faire venir des gens de, du Bénin parce que ça doit être ça, toute une organisation derrière Alors en effet, ça c'est très difficile hein, euh, d'obtenir des visas, etc. Donc il y a quelqu'un dans notre groupe, hein, Seb que tu as rencontré tout à l'heure, qui s'occupe de ça, qui passe ses journées au bureau à s'arracher les cheveux et la barbe et mmh. voilà pour que, ça, pour que tout ça, ça, ça roule. Mais en effet, c'est beaucoup de travail. Alors Seb, j'ai pu comprendre qu'on l'appelait Dieu aussi. Oui. Bon déjà je pense par sa barbe, est-ce qu'on l'appelle Dieu pour d'autres raisons Voilà, le grand Manitou, c'est celui qui s'occupe de tous ces problèmes auxquels nous mm. on ne pourrait pas faire face. Alors jouez en famille, on enfin, fait tout vraiment en famille, vous composez ensemble, vous fut je suppose ensemble. Mm. Euh, comment ça se passe au quotidien C'est pas trop dur de faire ensemble Alors non, enfin on a justement trouvé un certain équilibre, euh, c'est-à-dire qu'on habite tous à des points complètement différents en France. Donc comme on est beaucoup ensemble, euh, voilà, une fois qu'on a fini la tournée, euh, voilà, quand on, le dimanche, on rentre, chacun rentre chez soi, c'est vraiment chez soi et on se lâche, bâton, on ne se voit plus pendant quelques jours et comme ça, ça, ça laisse le plaisir de se retrouver. Mais voilà, on a vraiment un équilibre comme ça, de chacun rentre chez soi, vivre sa vie de famille et, euh, et de se retrouver sur les routes ensuite. Ok. Est-ce que vous avez des actus un peu euh, marquants, j'allais dire, pour le futur euh, des... Des gros concerts de prévu des, euh, des choses un petit peu hors normes un peu à votre image Alors il euh, bah, y aura cette tournée euh, avec les béninois donc, qui, qui risquent d'être hors normes, qui vont donner, durer, donner des concerts qui risquent de durer plus de 2h, deux heures, deux heures et 30 voire 3 heures sur l'automne prochain. Donc ça va être des gros concerts, il euh, va falloir, euh, voilà, assurer. <rire> assurer. Et puis euh, voilà, en fait on va surtout pas l'automne prochain, donc dans un an faire des, des salles un peu importantes avec, euh, vraiment pour nos 20 ans, donc là on va faire des, des concerts avec des invités, des concerts un peu exceptionnels entre guillemets, voilà. donc ça sera dans un an. Une question plus personnelle, est-ce que vous revenez de temps en temps sur Avignon euh bah, oui, oui, oui, oui en fait Avignon euh, euh, on y vient régulièrement, on y a joué euh, il y a même pas un an et euh, parce qu'on a commencé ici au Passager du Zinc, une petite salle, voilà où on a, on a joué 5-6 fois au Passager du Zinc. Et puis ensuite, les gens du Passager nous ont fait jouer dans des salles un petit peu plus grosses. Et, euh, et voilà, de retour, pas loin là. Et oui, en tout cas, sur la tournée des 20 ans, c'est sûr qu'on passera par Avignon, c'est sûr et certain, avec les gens des Passagers du Passager du Zinc, justement. Alors à ce moment-là, est-ce que je peux vous demander... Euh... Peut-être de venir dans les studios directement cette fois de Swans Radio, pourquoi pas pour, ben, pour un live. Vous avez vu après tout c'est vous les ogres et moi voilà. je ne mange pas. Eh <rire> bien avec plaisir, oui oui, ouais, promis on viendra. Si on, dès qu'on revient sur Avignon, on passera au studio. Attention, ça enregistre maintenant. Ça marche. Eh <rire> bien écoutez Sam, merci beaucoup en tout cas pour votre, pour votre temps déjà, pour votre sympathie. Et puis euh, ben, merde pour la suite. Eh bien d'accord, à plus tard. <rire> au revoir. Au revoir. <rire> Génial